Ça on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est sur Good Game Empire, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, je reprends avec vous. Comme vous le voyez, je suis niveau 70, c'est tout neuf, je suis passé niveau 70 aujourd'hui même, et euh, j'avais quelques trucs intéressants à vous montrer, ils nous ont finalement sorti les samouraïs. Alors, c'est très très très très chouette, sauf que ça fonctionne exactement comme le camp, vous ne débloquez le camp du camp que quand vous êtes niveau 70, les samouraïs c'est pareil avec les cantons. Du coup, je me retrouve avec un événement quasiment identique aux nomades, la seule différence c'est la boutique qu'on va pouvoir regarder ensemble. Alors, invasion des samouraïs, qu'est-ce que j'ai fait comme score j'ai fait 6400. J'ai pas beaucoup, j'ai quasiment pas d'engins samouraï. On peut pas en acheter chez le forgeron, donc je suis obligé d'attaquer avec des mantelets en bois. Donc forcément, ça fait un peu moins bien. Je vais essayer de gratter euh, la 20e place ou un peu au-dessus pour avoir ce truc là au niveau 18. Ça serait vachement cool, sachant qu'au niveau 70, il y aurait plus de facilement d'objets de construction à production basique de nourriture. Comme j'y suis, c'est ma dernière occasion d'en obtenir un niveau 18 facilement. Après, il faudra payer des rubis ou des trucs comme ça. Euh, voilà, j'ai pas encore construit ma salle des légendes. Par contre, j'ai beaucoup avancé dans la tour de recherche. J'ai fini complètement les, le registre de pillage. J'ai commencé à me lancer sur euh, la vitesse d'espionnage. J'ai pas mal augmenté la nourriture produite dans mon château. Je suis à 7900 grâce à des nouveaux engins que j'ai eu au dernier je ne sais plus comment s'appelle l'événement, mais c'est un événement avec tous les joueurs semblables au royaume extérieur actuel qui lui se débloque avant le niveau 70 et permet de gagner plein plein de nourriture dans les, dans les châteaux avec euh, ces, ces décorations pour quasiment rien. Voilà, voilà. Euh, J'ai commencer à lancer mes donjons niveau 5 et mes murs niveau 5. Les tours, je peux tout juste les faire, mais ça me coûtait encore beaucoup, beaucoup de temps. La porte, je peux la faire. Je me demande si je ne l'ai pas débloqué en même temps que le niveau, le niveau 70 aussi. Voilà. Du coup, j'ai débloqué aussi la Ligue des Royaumes. La Ligue du Royaume, qui est un truc euh, de niveau 70, clairement. Et comme j'ai rejoint tard... Le, je, enfin je rejoins la dernière truc. Et il y a 108 personnes. Je crois que ça n'arrive que quand vous passez au niveau 70. Ils vous mettent dans le, le même lot avec tous ceux qui sont passés au niveau 70 pendant l'événement. Et je suis avec Clown qui a fait un score 10 fois supérieur au mien, tout simplement. Donc, euh, <rire> gros GG à lui si jamais regarde cette vidéo. Voilà, voilà, voilà. Euh, il y a aussi un allié sympa qui qui nous a rejoint, il était chez, c'est lui, Thiego, bon je vais vous raconter pourquoi il est plus dans l'alliance, il était chez euh, Allium de Helm École, ADH École, voilà, et il m'a rejoint, apparemment c'est un abonné, donc euh, bonjour à lui et c'est vachement sympa d'avoir un joueur aussi proche, il n'a pas eu besoin de déménager, il a des avant-postes dans le secteur, si ça se trouve en pouvoir s'entraider avec la défense contre le camp ou contre je sais pas quoi, il m'a l'air actif beaucoup beaucoup plus que Géant du Froid que je vu passer quelques fois, mais qui sinon est complètement inactif, comme euh, d'ailleurs beaucoup beaucoup trop de joueurs à mon avis dans l'Alliance. Euh, voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire On voulait jeter, je voulais jeter un coup d'œil à la boutique samouraï avec vous. Donc, les samouraïs, euh, première fois que je les ai depuis que j'ai repris. Euh, j'ai cette boutique là, mais j'ai pas de moyen d'obtenir les points, les, deux, les jetons euh, avec euh, six côtés. Je sais plus comment ça s'appelle. Pas un hexagone parce que ce serait vite voilà. Alors, c'est pourtant le plus intéressant puisque permettent d'acheter des jetons de construction et d'amélioration. Euh, je crois que c'est surtout ça. Après, il y a aussi les, les bons engins sur mur, c'est sympa. Ça 15, ça fait 110 soldes. c'est beaucoup, beaucoup plus que ce que j'ai. Moi, j'ai du plus 9 pour l'instant. Voilà, et on peut également choper des trucs comme ça, mais ils coûtent excessivement cher. Euh, pour l'instant, je me suis fait que des guerriers du katana, j'en fais. 7, 8, 8 à la fois parce que c'est eux. Parce que ça me rapporte des points au festival en même temps. Voilà, bon, on va finir de regarder. Il y a aussi des trucs équivalents au, au truc nomade, puissance d'attaque au bac. La même chose avec les pointes de flèche. Voilà, des décorations. Et il y a les jetons de construction et d'amélioration ici aussi. Mais ça, c'est nouveau depuis que je suis niveau 70. Bref, et puis il y a un bailli aussi, mais j'ai je n'ai pas tellement envie de l'avoir alors que j'ai débloqué les pièces reliques. Puisque depuis que je suis niveau 70, dans l'onglet équipement tout là-bas, j'ai de quoi forger des équipements reliques. J'ai 12 280 000 pièces donc on va pouvoir en faire je vais attendre un peu parce qu'à chaque fois chaque jour le prix retombe au plus bas je sais, je sais plus c'est 60 000 ou 80 000. après ça va me coûter beaucoup moins cher et ça va me permettre peu à peu de me faire trois bailliers reliques je pense que dans une semaine j'aurai trois baillis reliques complets pas forcément avec des super pièces mais un bail relique complet c'est déjà quasiment aussi bien qu'un bailli rouge niveau 20 bref euh, cela dit, je voulais rejeter un coup d'œil au Festival des Nuits de Printemps. Mon objectif, ce serait d'obtenir 3200 points pour avoir un dernier. Un dernier. Cette euh, fortune des sables du désert, que je trouve vachement fort, qu'on n'obtient pas autre part. C'est les... la vieille sorcière. Euh... Et elle a un. Pour moi, elle a un un intérêt énorme pour attaquer les tours des les tours des désert, enfin les forteresses du désert, pardon, qui rapportent des rubis parce qu'elle est à la fois rapide, elle a un petit boost en ressources, elle a beaucoup de puissance surtout, elle réduit les murs et la porte suffisamment pour, pour qu'on puisse attaquer sans engin. Avec les porteurs de masse, je fais 120 pertes euh, en attaquant en attaquant une forteresse, euh, pardon, pas 120, 180 avec ce bonhomme-là, alors que j'en fais 260 avec un autre, perte en porteur de masse, bref. Euh, voili voilou. Il s'est passé aussi un événement un peu particulier aujourd'hui qui fait que ça m'a motivé pour faire une vidéo et en parler. Il euh, y a un moment, Elio qui est, bah, celui qui... c'est le sous-chef le plus, le plus actif de l'Alliance, on va dire. Euh, qui a à un peu pris le rôle de de la reine Morgane, qui s'appelle Bou Boulafa voilà euh, parce que elle est absente depuis bah depuis super longtemps hein, depuis que j'ai rejoint je l'ai vue quelques fois mais, mais je, je je me souvenais même plus qu'elle s'appelait Morgane. bref euh, donc Helio euh, euh a, avait exprimé le souhait de, de devenir chef en attendant que, que Morgane revienne, euh, en faisant un message de masse et en demandant aux gens si jamais ils étaient pour ou si jamais ils étaient contre. contre. J'ai jamais su si jamais il y avait eu plus de pour, plus de contre, si ça avait abouti, si jamais ça avait fait plouf. Bref, Morgane est revenu et il y a un joueur qui lui a signalé que... Euh, Franchement, ça se faisait pas trop d'envoyer un... Donc elle, elle passe de temps en temps, et cette fois-ci, elle était passée, elle demandait un grenier plein en pierre et en bois. Ça avait un peu choqué le joueur qu'une euh, joueuse inactive se permette de demander des ressources. Ce que, ce que je comprends, à la limite. Hein. Euh, ça, ce, qui, ce qui me paraît d'autant plus étonnant, c'est que 4 attaques au niveau 70... Et on les a, ces ressources. Et vu les stocks de nourriture qu'ils ont, les niveaux 70, euh, demander de la nourriture, de ne demander euh, du bois et de la pierre alors qu'il y a les nomades ou les samouraïs, moi ça m'étonne. Demander des ressources exotiques, pourquoi pas. Mais demander des ressources bois et pierre pendant qu'il y a les nomades ou les samouraïs, c'est vraiment moi ça me paraît vraiment étrange sauf si on est tout petit niveau et qu'on les a pas on les a pas débloqués ou qu'on a besoin de vraiment de très grosses quantités mais bon bref c'est mon avis personnel voilà donc euh, la reine demande des ressources et ce joueur là se permet de lui signaler sur line que euh, il trouve ça un peu euh, un, un peu abusé que un peu euh, un peu je sais plus comment il a dit bon, c'était très très respectueux sa remarque mais visiblement ils se sont un peu fâchés du coup lui il est parti et euh, la reine a, a, en a profité pour euh, faire euh, un message global disant à Elio euh, bon euh, je veux bien que tu, tu sois chef, mais dans ce cas-là, tu vas être chef de ta propre alliance. Euh, moi, je reste euh, ici, et quand je serai à nouveau actif, euh, active, je, je, je m'occuperai de l'alliance. Bref, du coup, il y a pas mal de joueurs qui sont partis. Ils sont partis chez, chez euh, Imperium. Voilà. Et je vais... Oh là, ils sont déjà niveau 7. Mon dieu. Au niveau d'alliance, je sais pas à quel point ça monte vite, mais... Visiblement, ils ont gagné de la gloire. Euh, je vais probablement les rejoindre aussi. Si, si ça vous tente. Oh, Limbo, c'est un bon... Un joueur qui m'a soutenu aujourd'hui. Je me suis fait attaquer. Diego aussi. Fataplouf. Phoenix. Ouais, bref. Je vais, je vais les rejoindre. donc euh, On verra. On verra, on verra. Bref, il y a probablement Clown qui viendra avec moi. peut-être Supermino qui sont deux de j'allais dire Deux petits niveaux Bon Clown il est niveau 70 Donc c'est plus un petit niveau Super Mino il est juste au dessus du niveau 30 Si je ne me trompe pas Voilà voilà c'était tout pour aujourd'hui Je me suis sûrement un peu répété Je m'excuse pour ceci J'espère que cette petite vidéo vous aura plu Je suis assez occupé en ce moment Donc un peu moins actif sur le jeu Mais, mais je continue et J'espère que mes vidéos vous plaisent toujours Je vous souhaite une bonne continuation et on se retrouve bientôt, peut-être dans une semaine, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, quand il y aura du nouveau.